Ah, ah, on est bien. Ah, on est bien. On est bien. On est bien, Tintin, mon profil, éclaire-moi. Cadre-moi. Profil, si je suis comme ça, pousse-toi. Cadrez-moi. Affreux. Affreux, affreux, la lumière. Bonjour, c'est Stéphane-Edouard. Et c'est l'été. Voilà. Alors, aujourd'hui, il sera question en cet été 2018, en, ce, en cette première vidéo d'été 2018. Bon, ben, on n'est pas le 21 juin, mais j'ai décrété néanmoins que c'était l'été parce que ça sentait l'été. J'ai décrété deux choses. Euh, premièrement, c'est le retour... Enfin, je n'ai pas décrété, mais ce sont des constats. Premièrement, c'est le retour du beau teint de pêche qui m'a valu tant d'admiratrice l'année dernière, puisque c'est le retour de la fameuse bâche orange pour l'ombre. Enfin là, en l'occurrence, je suis en train de recommencer la vidéo, car la bâche de l'ombre s'est transformée en bombe eau avec l'orage. Et euh, c'est la découverte pour vous d'un second plan. Hello, là-bas, là, tout au fond, voilà. Hein, je vous ai compris, comme disait l'autre. Je vous ai compris. Euh, je vous m'avez exprimé dans un sondage récent sur la chaîne YouTube, car il n'y a pas que des vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a des posts, il faut lire également. Je vous m'avais exprimé que la, votre préférence pour une alternance de plan large et serré, eh bien, plan serré, plan large... Plan serré, plan large, jour-nuit, jour-nuit, hein, comme jacouille, dans les visiteurs. Alors, trois nouvelles. La fin de cette vidéo sera consacrée à une anecdote qui s'est produite hier. Je voulais vous la faire en chapeau. Et puis, pourquoi je parle comme euh, je parle comme Pascal Sevran, là, tout à coup, comme une vieille femme vieille... Ah bah oui, c'est parce que, comme on va faire un test de personnalité, j'ai décrété qu'aujourd'hui, ma personnalité, c'était... Euh, vieille folle égocentrée, obsédée par son cadrage et son teint. Voilà. En fait, je pense que je suis la réincarnation désormais de, de, de Pascal Sevrand. Il n'était pas au courant. Et je me suis moi-même longtemps cherché. Voilà. Je pense que je pense que c'est cela. Euh, euh, anecdote de fin de vidéo, ne la loupez pas parce qu'elle était quand même très, a été quand même comique. Les, alors, ceux d'entre vous qui sont misogynes, je sais qu'ils sont rares, la trouveront un peu triste. Enfin, moi, je la trouve très drôle parce que je ne suis pas misogyne du tout. D'ailleurs, je suis extrêmement progressiste, utopique, euh, bien pensant. Vous le verrez dans quelques secondes quand je vous parlerai des chaînes YouTube qui ferment. Hein. Nous, désormais, la philosophie va être clairement affichée. C'est la chaîne de l'optimisme, du libre-échange, des corps, des marchandises, du marché, du capital. On est promigrant, on est tout maintenant, hein. Euh, tant qu'on reste ouvert. Alors, le séminaire de fin de mois. Oui, alors, euh, samedi 23 avril, les couples ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qu'on fait Bon, euh, vous m'avez entendu dire, lors du dernier séminaire consacré aux couples qui remontait à 2014 ou 2015, ça y est, je suis surexposé, voilà, comme Pascal. C'est mon père spirituel. Comment fais-je pour me corriger Voilà, hop, vous voyez Regardez, surexposé normalement, surexposé normalement et sous-exposé. Voilà, là, je suis bien. Euh, donc, euh, les couples ne marchent plus qu'est-ce qu'on fait En 2014 ou 2015, dans le deuxième ou troisième opus de cette ah, qu'est-ce qui fait chaud De cette série consacrée au couple, j'avais terminé sur une formule mathématique inspirée de Philippe Bouillou, Philippe Bouillou auteur psychoévolutionnaire et auteur de la, de la fameuse euh, BID égale constante. Beauté fois intelligence fois disponibilité égale, égale constante. Et j'avais démontré par la même, par analogie, que euh, reproduction fois monogamie fois désir égale constante. Alors pour, pour, ceux et celles qui, pour celles surtout qui ne maîtrisent pas très bien les abstractions, hein, qui n'arrivent ne, qui ne, pas à visualiser ce que c'est qu'une loi d'abstraction, quand on multiplie des variables entre elles et qu'on obtient une constante, cela veut dire qu'elles bougent en sens inverse. Cela veut dire que c'est antinomique, cela veut dire que c'est op op opposé, entre guillemets, même si mathématiquement c'est plus inverse qu'opposé. Quand je vous dis reproduction fois monogamie fois désir égale constante, ça veut dire que par exemple, si on a euh, des enfants et une vie monogame, ben, on n'a plus de désir. Si on veut euh, du désir et des enfants, ben, il ne faut pas être monogame exclusif. Voilà, C'est ça que cela veut dire. Donc, on approfondit, on reprendra le chantier, laissé en 2014-2015. Et après un bref chapeau, après un bref rappel des bases, dit bien nous avancerons vers la lumière tous ensemble en nous tenant la main. Non, pas forcément. Enfin, si, D'ailleurs, si vous n'êtes jamais venu à un séminaire, venez me tenir la main, venez me m'exprimer. Alors j'invite également les haters à venir, hein. vous savez, ceux qui ont toujours le bon mot, la bonne réplique, la bonne argumentation sur YouTube avec leur petit Wikipédia à côté, eh bien venez contre-argumenter, venez me dire ce que vous pensez de moi. Ce, tous ceux qui veulent m'affronter, me, me, me, me gifler, euh, m'humilier, m'insulter, je vous encourage à venir le faire le samedi 23 juin, comme ça vous aurez le loisir de venir gifler mon, mon petit teint de pêche. Et euh, bon, bah, je ne vous garantis pas que je ne vais pas caresser le vôtre également, mais euh, venez, venez, venez, venez nombreux. Mathconsulting.fr, le lien est ici dessous. L'anecdote, je vous en ai parlé, je vous la révélerai en fin, de, en fin de vidéo. Ça a un petit peu rapport avec les maths et les femmes. Euh, nouveau plan de caméra, je vous l'ai dit. Alors, la partie un peu plus, plus grave, un peu plus sérieuse un certain nombre de chaînes YouTube ferment en ce moment, ou ferment, ou demi-ferment, ou sont menacées de strike à répétition. Alors, vous savez que. Les strikes, ce sont ces, ces phénomènes d'atteinte aux droits d'auteur, toutes ces mises en garde euh, obscures dont on ne sait jamais de, de, de qui elles viennent, mais le résultat, c'est que des chaînes, de, j'allais dire dissidentes, on va dire discordantes, de la discordance douce à la dissidence euh, pure. Un certain nombre de chaînes sont soumises à la censure sur YouTube en ce moment. Elles disparaissent d'un coup de baguette euh, pas magique, le contraire de magique, un coup de baguette tragique. Et j'ai décidé, pour y répondre, au lieu de me lamenter simplement comme des, comme des, des, des blogueuses et des vlogueuses, et d'en faire du, du, du, du simple, de la pute à clic larmoyante, qu'on ne citera personne, j'ai décidé de proposer une petite chaîne d'action, de, de, de cohésion et d'action collective. Donc désormais, quand une chaîne YouTube fermera de façon arbitraire, que j'en je, soutienne les positions idéologiques ou pas, que j'en connaisse ou pas le directeur de publication, que j'en je, connaisse ou pas le, le, le, le gérant, enfin le propriétaire, eh bien je le signalerai et je donnerai ci-dessous le lien vers la chaîne de secours. Car évidemment, quand on se fait fermer sa chaîne, et j'espère ne jamais avoir à affronter cette épreuve-là, ou en tout cas le plus tard possible, eh bien on ouvre une chaîne de secours et je donnerai désormais, hein, pour, aller, pour dépasser le stade de la lamentelle, de la, de, la, de la pleurniche inutile, hein. ici on ne, chiale pas sur, on ne chiale pas sur son sort, on a déjà été viré, on, on, on, on sait tout ça, on a le craint dur, et on a la barbe douce et le craint dur, eh bien euh, on réagit. Donc les trois chaînes dont je vais parler, donc de, la, de la douce discordance à la dissidence pure, de la petite chaîne de 10 000 abonnés à la grosse chaîne de 100 000 abonnés, je vais mentionner donc trois personnes. Euh, je, ont été fermées récemment les chaînes de Jean-Marie, d'un certain Jean-Marie, non pas Le Pen, mais euh, Corda, ça c'est pour la petite chaîne, pour la chaîne moyenne, ou moyenne à grosse euh, ERTV, pour la grosse chaîne euh, TV Liberté. Donc voilà, encore une fois, euh, par principe, je vais donner ci-dessous les liens, et euh, vous, vous aurez l'occasion, si jamais il arrive malheur à la mienne, de vous demander et de remarquer si ces gens-là ont évidemment l'élégance de me rendre l'appareil et de parler de ma fermeture et de mentionner mes chaînes de secours. J'ai ma petite idée sur l'une d'entre elles, je pense qu'elle qu qu le fera pour les autres, je ne sais pas, nous verrons. Bref, euh, plan du jour, alors le plan du jour sera le plan habituel des fiches de lecture, je ne sais pas pourquoi j'écarte les bras comme ça, c'est peut-être mon côté euh, empereur romain. Parce que je suis plongé, alors en dépit de, de, de, de, la, non, de la déclinaison, euh, en, en dépit de la non-réponse plutôt de, de, de l'historienne là, euh, qui était trop occupée à faire des photos à poil dans une cage d'escalier, Virginie, comment, comment ça s'appelle Bon, on ne sait plus. Euh, bref, je continue mon, mon étude de, de l'Empire romain, enfin, pas que de l'Empire, de la monarchie, puis de la République, puis de l'Empire, et j'espère bien vous en tirer un jour une conférence ou un, un contenu. Hein C'est en cours Work in progress, la volo in corso. Alors aujourd'hui, hum, caractère et personnalité, ouvrage de Gaston Berger que je dois à une certaine clémence. Alors en fait, pour vous donner un petit peu la séquence, euh, la caractérologie est une branche de la, physique, de, la, pff, est que je de la psychologie concrète, ou autrement dit la psychologie appliquée, popularisée, alors initiée par... Aimant, et VIRSMA, et euh, alors que j'avoue humblement ne pas connaître du tout, importé, un petit peu comme la sociologie des organisations avait été importé des travaux américains en France par euh, Cle, euh, Grosier et, et Friedberg, et bien c'est René Le Seine et Gaston Berger qui ont importé la caractérologie, c'est-à-dire l'étude des personnalités en France, et euh, j'ai commencé par recevoir à Rome, vous savez cette adresse, cette boîte postale, c'est pas mon adresse, perso, hein, arrêtez de... À l'époque où je la diffusé, cette adresse, certains d'entre vous, mon, mon, mon, mon gérant, enfin la personne qui s'occupe de, de mon adresse, ma boîte postale, et puis de centaines d'autres également, m'a dit, Quelqu'un, quelques personnes appellent pour savoir où tu habites et tout. mais Ne soyez pas cons, évidemment, que c'est une boîte postale, je ne vous donne pas mon adresse, ça ne sert à rien d'appeler quand, quand vous posez une question bête, de toute façon, ils vous raccrochent au nez. Donc c'est une boîte postale à laquelle on peut m'envoyer des ouvrages. Et j'aime bien, en général, quand on m'envoie des ouvrages, que l'on joigne une petite, non pas une petite photo, quoique, ce n'est pas interdit, mais une petite dédicace. Donc vous voyez par exemple sur celui-ci, la gentille dédicace de Constance. Moi, je, je, je vous la montrerai éventuellement à la, à la post-production. Vous voyez les lèvres charnues, rondes, harmonieuses de Constance qui agrémentent la lecture de ce caractère et personnalité car en fait, elle avait commencé par le plus indigeste. Constance avait été une méchante fille, elle m'avait infligé... Sans explication annexe, 800 pages de lecture que j'avais survolées. Et euh, elle m'a ensuite euh, taraudé euh, de demandes pour arriver à mettre en perspective un hein, travail de, travail de séminariste. C'est un travail de perspective et de prospective. Hein, on met en récurrence avec le passé et on fait des prédictions sur l'avenir, on fait des paris. Donc elle m'a taraudé pour faire de la perspective avec mes, mes séminaires, pour voir comment ça s'imbriquait dans mes séminaires Logique des femmes, dans mon séminaire Comprendre l'homme, dans mon séminaire... Euh, euh, également avec du Weininger, etc. Et ce à quoi j'ai répondu, bon écoute, t'es bien mignonne, mais enfin si je reçois pas quelque chose de plus court, euh, je vais pas me farcir 800 pages pour tes beaux yeux. Et ce à quoi donc j'ai reçu, j'en ai reçu finalement euh, le, le, le, le, le résumé. Hein. C'est un petit peu... Euh, euh, c'est un, une focale, c'est hein, un, un, un, un zoom. C'est un gros plan, pour ceux qui me reprochent les néologismes, réalisé sur la partie théorique. Hein C'est un, si, un petit peu comme ça si ça c'était sociologie du dragueur et ça c'était vers la féminisation. Voilà, pour ceux qui voient le, le parallèle. Alors, euh, donc, euh, merci doublement Constance pour ces différentes euh, prises de vue. Et la caractérologie dont vous avez maintenant, normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous avez normalement envie de, de comprendre ce que c'est, eh bien c'est simple, c'est tout simplement une approche euh, valide et correcte, scientifiquement, humainement parlant, du point de vue des sciences humaines, des tests de personnalité. Alors vous savez que les tests de personnalité ne sont pas mon, mon, ma, ma préférence, mon point fort. J'ai dû en écrire un ou deux pour, pour l'émission euh, scientifique... <coughs> marié au premier regard et je n'adoube pas, je valide rarement les tests de personnalité car en réalité il faut toujours se demander afin de valider ou d'invalider un test dans quel, euh, quelles étaient les conventions en vigueur à, à, qui, qui, qui présidaient à, à leur écriture, à leur rédaction, dans quel but ils ont été pensés et la plupart des tests de personnalité ont été pensés dans un but de sélection à l'entrée dans le monde du travail ou de sélection à l'armée. Donc en, ce sont en réalité des tests d'aptitude de, de, de, à la servitude volontaire. Hein. On teste votre, votre malléabilité, votre plasticité, votre ductilité. On teste que vous allez être un élément euh, euh, facilement corvéable, hein. vous, que vous êtes un futur serre dans, dans, dans l'âme. On, on teste en général rarement votre capacité à vous affranchir des normes, à vous, à, vous, à vous émanciper, à inventer, à aller à la confrontation, à accumuler de la richesse. Non, ça, on n'a on pas, pas envie de savoir, puisque ça vous rend, euh, les DRH en tout cas, s'en méfient comme de la peste. Hein, vous savez, ces gens des ressources humaines qui ont, qui ont quelques ressources, mais pas grand-chose d'humain, euh, disait euh, Nestor Burma, je crois. Donc, la caractérologie est... Alors, je vais d'emblée me permettre de différer légèrement de l'auteur. Vous allez trouver que c'est un, un honneur qui ne m'est pas dû, et eh bien je le prends. Alors, selon Gaston Berger, la caractérologie est la branche la plus concrète de la psychologie et s'oppose à la psychologie générale, car la psychologie générale, ce serait évidemment euh, remarquer et établir des lois qui transcendent l'ensemble des individus, alors que la psychologie appliquée, ce serait voir comment les différentes fonctions psychologiques d'un individu le régissent et interagissent. Interagissent entre elles et régissent ses stratégies, ses, ses comportements, etc. Alors je me permets d'être en léger désaccord puisqu'en réalité, je n'ai pas, psych... pas trouvé 100% de psychologie appliquée, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé le, le, le syncrétisme, c'est-à-dire l'union sacrée des contraires doctrinaux, de la psychologie générale, c'est-à-dire des lois qui transcendent la catégorie de sujets auxquels elles s'appliquent, en l'occurrence les hommes et les femmes, enfin occidentaux, et de la psychologie appliquée, au sens où j'ai trouvé un test de personnalité que je vous révélerai dans quelques, dans quelques, dans quelques instants. Euh, alors, attendez, je reprends mes notes, parce que toute la fiche entière de mémoire, même Michel Drac, n'y arriverait pas. Salut, Michel. Alors, 13e fiche de lecture, traité de caractérologie, etc. Merci, Constance, je vous l'ai dit. Alors, oui, alors, euh, ce qui m'a motivé à, j'allais dire, à franchir le Rubicon, Obsession pour euh, la, les Julio-Claudiens. Euh, ce qui m'a motivé à m'affranchir des premières difficultés, euh, c'est finalement le constat. Le constat que Gaston, il y a le téléphone qui sonne, Gaston s'est opposé, s'est pris dans la figure les mêmes remarques finalement que tous ceux qui pensent sérieusement. Donc non, non, on ne l'a pas traité d'antisémite, rassurez-vous, mais on lui a reproché euh, une tendance, Alors, une, je, vais, je vais le citer, hein, ça, sera, ça sera plus simple, une tendance fort répandue pousse à avoir dans des situations des ensembles que l'on ne saurait analyser sans les détruire. Autrement dit, on lui a, on lui a, on lui a opposé que proposer une grille d'analyse, une grille de lecture, un découpage sérieux, des traits de caractère des êtres humains, c'était évidemment une, une passer par, enfin qu'il y avait un impératif de réduction qui ne pouvait pas coller, que, que les gens les gens euh, s'échappaient naturellement des cases où, où l'on voulait les enfermer, qu'ils ne répondaient à aucune à aucune récurrence, à, à aucun trait de caractère commun, etc. etc. et il a répondu qu'évidemment euh, c'était une tendance naturelle de l'esprit que de vouloir opposer à l'analyse l'unicité, mais qu'en réalité sous le pittoresque des accidents de parcours et des histoires personnelles, on relève bien en grattant un petit peu la peinture avec l'ongle des structures permanentes. Je vous laisserai découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous, c'est-à-dire en consultant la fiche par écrit sur, sur homme je vous laisserai, d'ailleurs, je sais même plus, je vous laisserai consulter les ouvrages du même auteur, sa petite biographie, etc., pour la petite histoire, Donc Gaston Berger est en réalité, comme son nom ne l'indique pas, le père de Maurice Béjart, le danseur, mais c'est anecdotique. Et c'est un haut fonctionnaire résistant et qui a atteint le noble, la noble tâche, la noble responsabilité de diriger le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale. Nous verrons d'ailleurs que ce privilège, enfin ce poste gradé, est à mon avis à, à lier, à corréler avec un petit défaut, un microscopique défaut, constance ne t'offense pas, constance ne t'offense, dissonance pas, not offense pas constance, est à relier avec un petit défaut, une petite limite du livre. Bref, euh, histoire courte, donc la caractérologie c'est l'étude de la personnalité. Et là il y a selon moi une seconde petite erreur, mais rassurez-vous, après je serai plutôt en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 Attention Gaston, hein, euh, je ne sais pas où tu étais au téléphone, mais tu t'es un tout petit peu euh, emballé. Là où Gaston par contre ne s'est pas emballé, et là où je valide à 100%, l'ingénieur sociologue que je suis valide son test de personnalité, c'est au niveau des euh, facteurs, qu'il appelle les, les, facteurs, euh, les facteurs principaux et les facteurs secondaires, qui sont au nombre de, de, qui sont au nombre de 9, donc 3 principaux et six secondaires, et dont on se dit pour les valider que finalement il suffit de penser à d'autres dont on aurait l'impression a priori qu'ils manquent pour se rendre compte que finalement ils ne manquent pas puisqu'ils sont en fait corrélés à des facteurs déjà présents et on se dit bah tiens par exemple euh, euh, il manque euh, l'empathie. Dans son test on ne sait pas si l'interlocuteur est empathique ou pas. Bah si on le sait puisqu'en réalité il suffit de regarder les cases avides c'est-à-dire euh, la, la case C avidité et la case E tendresse et on comprend ou on devine, si on sait un petit peu, si on, si on sent ou si l'on comprend, si l'on devine le cœur humain, que l'avidité, évidemment, c'est égocentré, que la tendresse, c'est allocentré. Et donc, que la réponse à la question est-il empathique ou pas, même si ce n'est pas une réponse du test, il suffit de la déduire. Hein, comme on, on, on définit tout point d'un espace plan avec deux vecteurs. Mais là, c'est un espace non pas plan, mais c'est un espace à neuf dimensions, il y a neuf vecteurs, et l'on peut déterminer les traits de caractère qui ne sont pas spécifiquement écrits dans le test, spécifiquement écrits pour ceux qui, reprennent, qui me reprennent mes liaisons à l'oral, alors que je suis en train de m'enregistrer avec deux caméras, un retour, un micro, et que je pense à bien d'autres choses qu'à la syntaxe, elle est néanmoins meilleure que la vôtre. Donc, je euh, spécifiquement euh, t'écris les facteurs qui, qui, qui semblent vous échapper, en réalité, vous arrivez à les recomposer par rapport à ce présent. Et ça, c'est le signe que c'est bien fait tout cela, que c'est bien pensé. Les facteurs principaux sont l'émotivité, l'activité et la secondarité. L'émotivité étant euh, votre, euh, votre propension à vous mettre dans tous vos états pour des détails que, qui finalement pourraient laisser froid un non-émotif. L'activité étant votre, euh, non pas votre suractivisme frénétique, mais étant votre capacité à vous mettre en branle pour les tâches que vous n'appréciez pas, pour celles qui ne vous émeuvent pas. Hein, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, si Fleur nous regarde, je m'adresse à mes VIP, euh, bah, Fleur, tu n'es pas très active, par exemple, tu vois, puisque tu, tu l'es pour ce qui te passionne. Mais évidemment, dès que ça ne t'intéresse pas, hein, dès que c'est de la logique froide, tu, tu, tu ne l'es plus. Donc, tu n'es pas active au sens de la caractérologie de Gaston de Berger et pas du bâton de berger, du... Pff, non, mais je sais, il était facile. Et la secondarité et la, la tendance, ce n'est ni une qualité ou un défaut, c'est une tendance à corréler, à lier le... le sentiment que vous êtes en train de vivre au passé et au futur, c'est-à-dire à, à l'intégrer dans une séquence temporelle et à faire des comparaisons. Hein. Le nostalgique, évidemment, sera particulièrement euh, secondaire. Ça, ce sont les trois critères principaux. Et les six facteurs euh, complémentaires sont la largeur du champ de conscience, c'est-à-dire en gros, euh, quand j'ai fini de fumer ma cigarette, est-ce que je jette mon mégot par terre en me disant qu'il n'existe plus, ou est-ce que je me dis si je le jette par terre eh ben, euh, il va y rester et euh, ça et ça fait euh, un million par jour et ça fait que ça fait que quand il pleut et eh ben ça fait que toutes les toxines de tous les mégots vont dans les égouts donc dans les fleuves donc dans la mer et donc dans les poissons que je bouffe ça c'est pour une, un champ de conscience large entre autres hein, c'est un exemple parmi parmi parmi une infinité euh, la polarité la polarité c'est euh, si on est plutôt Mars ou Vénus, alors c'est plutôt, dans notre jargon à nous, on dirait H ou F, mais en réalité ce n'est pas, euh, pas, pas tout à fait superposable. Euh, ce qu'il appelle H, ce qu'il appelle Mars, ce n'est pas un um, combattant, puisque dans sa définition, les deux sont combattants. Hein. Mars et Vénus sont combattants, mais Mars a une stratégie guerrière et Vénus une stratégie commerciale. Donc si vous vous sentez plus l'âme d'un guerrier qui monte sur le ring quand il est provoqué, eh bien, vous êtes donc Mars, donc vous êtes en polarité euh, faible avec un, un chiffre près de 1. Dans le test, vous mettrez un chiffre plus proche de 1 dans ces cas-là. Et si vous êtes en polarité tout aussi combattante, mais commercialement, c'est-à-dire que si quand on vous insulte, en, quand on vous provoque, vous avez plus envie de répondre en, par votre, votre, votre réussite que par euh, votre jeu de jambes et de bras et d'esquive, eh bien, vous êtes en stratégie plutôt vénu, vénusienne. Donc vous mettez un chiffre plutôt grand. L'avidité, donc euh, l'avidité étant par opposition, euh, l'avidité étant la jouissance de la possession, alors que la, la non-avidité, c'est la jouissance de l'usage. Hein. Par exemple, si, euh, si j'ai je, je, si besoin d'accumuler des possessions, quitte à peu les utiliser, je suis avide. Si j'ai simplement besoin de la jouissance de temps en temps de ces possessions, si je suis par exemple locataire dans l'âme, je suis peu avide, si je suis propriétaire dans l'âme, je suis avide. Intérêt sensoriel, bon, ça, ça se passe d'explication, tendresse, c'est ce qu'il appelle l'empathie, enfin ce qu'il appelle tendresse pour moi c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à sexe à salaud centrer et à ressentir les émotions des autres sans que cela passe par euh, un coaching, un phone coaching, une aide ou une explication logique. Et enfin la passion intellectuelle étant la la, la, la, le besoin de comprendre pour jouir. Hein. Donc c'est très H, hein, si vous pouvez jouir sans comprendre, ou plutôt que comprendre vous empêche de jouir, c'est que vous avez une faible passion intellectuelle, cf. mon logique des femmes. Alors, ça, ce sont pour les critères. Le... Alors, sa, sa lecture, en fait, euh, l'intérêt de ce livre, maintenant que je vous en ai posé les, grandes, les, grands, les grands principes, l'intérêt de ce livre est de vous permettre, mais elle a été également pour moi de me permettre d'articuler un certain nombre de notions euh, sans, sans qui, sans quoi, euh, c'eût été un beau bordel en fait. Euh, le milieu, le champ lexical, euh, toute la sémiologie autour de la personnalité, du personnage, euh, des masques, des aptitudes, de, de l'histoire personnelle, des traits de caractère, euh, des stratégies individuelles, etc., c'est l'anomie. Hein. L'anomie, c'est l'absence de normes. L'anomie, en sociologie, c'est une façon de dire « c'est le bordel, personne n'en sait rien ». Donc, c'est le bordel, personne n'en sait rien. Si je vous demande de définir ce que c'est qu'un personnage, alors, Armel et les autres, ceux qui ont fait un petit peu de latin à l'école, « Bonjour Armel » je t'embrasse, euh, ceux qui ont fait du latin à l'école diront, bah oui, personnage, persona, c'est le masque, euh, Le ma si vous avez en plus fait de la sociologie, en plus du latin, alors le masque, c'est euh, le persona, donc le, le, le, le persona euh, Goffman, euh, un masque derrière un autre masque, il n'y a pas de vrai fond, donc le, le, la, la, le personnage, en fait, c'est l'infini, euh, c'est la création, c'est le désir, c'est le mouvement, c'est la recherche, euh, si vous avez, en plus de la sociologie du latin, si vous avez mon séminaire Logique des Femmes, vous savez que ça se rapporte à Dark Side of the Moon, il n'y a pas de face sombre à la Lune. Hein, euh, c'est ma conclusion d'ailleurs de... La conclusion de mon séminaire Logique des Femmes est empruntée à la conclusion de l'album de, P... de Pink Floyd, Dark Side, Dark Side of the Moon. Oui, parce qu'il faut, des... faut faire des médiations, hein. il faut savoir... Euh... Encore une fois, je... l'intelligence c'est relier les points, hein. c'est Connecting the Dots, comme l'avait dit euh, Feu Steve Jobs. On parlera d'ailleurs, en parlant de Connecting the Dots... On parlera de, de, vous savez, de la, de la, de la pâle copie, là, de, de la parodie de Steve Jobs en femme, hein, celle qui va faire 20 ans de tôle pour avoir escroqué la, toute la Silicon Valley en, en levant 700 millions de dollars. Et Isabelle je ne sais plus quoi. Là, on reviendra donc à bientôt. Bref, donc, ça nous permet d'articuler en, euh, en comprenant trois choses. Premièrement, que la personnalité n'est pas, pas le personnage, euh, même si c'est sémiologiquement la même racine. Le personnage, c'est un masque, et le masque, en réalité, c'est jouer ce qui est attendu. Hein. Ce qui est attendu dans le masque social, ce sont les conventions, les habitudes, les opinions et les capacités. Les conventions, c'est ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Les habitudes, c'est ce qu'on contracte dans l'exercice d'une certaine activité. Les opinions, ce, que, ce sont les idées, généralement toutes faites, que notre milieu atrophie ou amplifie. Et les capacités, ce, que ce sont les, les, les qualités, euh, les aptitudes euh, développées dans un sens défini et à des âges, slash dans des circonstances qui, qui, qui, qui le permettent. Donc, euh, laissant de côté l'aspect personnage, le livre permet d'articuler de façon diaboliquement efficace deux notions qui sont, euh, je vous le fais de mémoire, parce que si je lis, ça va être fastidieux et laborieux et, et monotone, euh, qui sont le, le, le type, c'est-à-dire quel stéréotype on est, à quel type on correspond, et là euh, finalement euh, notre notre notre individualité donc pour cela deux modèles ce qui permet de comprendre notre type c'est d'enlever c'est de procéder par couches donc en enlevant les couches on arrive à ce qui recouvre le le centre et le centre c'est notre caractère c'est notre que ce que les philosophes appellent le centre prototypique. Donc toute la première moitié du livre, c'est comment, euh, par quel biais, par quel questionnement, arrive-t-on à ôter les, les paires de lunettes de soleil, entre guillemets, les couches qui masquent notre centre et à quelle catégorie, à quel stéréotype, à quel centre prototypique appartient-on Il y en a huit que je vais maintenant passer en revue. Je vous laisserai découvrir dans l'article le, les, le questionnement qui y mène, il y a les passionnés, les colériques, les sentimentaux, les nerveux, les phlegmatiques, les sanguins, les apathiques et les amorphes. Un exemple de passionné, Napoléon. Un exemple de colérique, Victor Hugo. Un exemple de sentimental, euh, Rousseau. Un exemple de nerveux, Verlaine. Un exemple de phlegmatique, euh, Kant. Un exemple de sanguin, euh, Talleyrand, Montesquieu. Hein. Un exemple d'apathique, Louis XVI. Un exemple d'amorphe, La Fontaine. Alors, je ne vous déclinerai pas les formules psychomathématiques permettant d'arriver à ces types, puisque vous allez avoir l'occasion, dans quelques secondes, d'y jouer. Je vous laisserai également deviner, enfin, je vous laisserai... Euh, deviner d'ailleurs quel est mon, mon type, quel est mon centre quelle est ma catégorie Mettez-le en commentaire. La réponse figure dans l'article, dans évidemment. Vous avez également celle de Léon, notre directeur de la publication, et vous aurez également la vôtre, c'est-à-dire que vous aurez la, le loisir de jouer et de définir votre type et vous le mettrez en commentaire ci-dessous. Donc ça, je vous rappelle que c'est la, la, pre, la première colonne du syncrétisme couche, centre, caractère, type. Et la seconde, eh bien c'est une fois que vous avez défini... Avec, votre, avec les trois premières questions, les trois premiers facteurs du test, hein, je vous rappelle, émotivité, activité, secondarité, une fois que vous avez défini la catégorie, votre prototype, votre stéréotype, et la seconde, c'est votre individualité, c'est-à-dire qu'évidemment, un petit peu comme en astrologie, tous les béliers ne sont pas pareils, tous les taureaux ne sont pas pareils, eh tous les passionnés sont différents, tous les émotifs sont différents, tous, euh, tous les flegmatiques sont différents, tous les amorphes sont différents, et comment... Vos différents facteurs secondaires interagissent ensemble pour définir votre, votre unicité. Euh, L'articulation de, de tout ce beau bordel anomique quelque chose que j'avais rarement vu. Et euh, c'est diablement bien fait avec les deux petites réserves euh, que j'ai introduites en préambule. Et il est maintenant l'heure de passer à la boîte à concepts. Alors la boîte à concepts est la partie de la fiche de lecture que je, que je consacre, évidemment, à relever l'ensemble des concepts qui m'ont paru pertinents dans un livre dont je vous offre la note de lecture. Euh, évidemment, euh, alors il y en aura bien plus que les, que, les, que, les, que les 7, 8, 9, que les 8 que je vais vous lister, mais je me borne à lister ceux qui ne sont pas redondants, donc ceux dont, ceux dont je n'ai pas parlé, en tout cas pas récemment. Alors, je vous en livre à les 4 au hasard sur 8. Vous découvrirez les 4 manquants dans la fiche de lecture, dont le lien encore une fois figure ci-dessous. Euh, raisonnement depuis l'essentiel vers l'accidentel étant le, le premier. Le second, je voulais déjà un petit peu défriché les traits de caractère sont fréquemment reliés les uns aux autres et dépendent d'un petit nombre de facteurs euh, sous-jacents. Euh, les, huit types de la, les huit types combinatoires, l'intégration, l'individualité. Bon, en fait, pardon, je vous ai un petit peu vendu la mèche. En, en réalité, en, en parlant librement, je vous ai dévoilé euh, les principales nouveautés du, de l'ouvrage, de l'essai. Eh bien, ça m'apprendra. Voilà. Ça, ça ne me forcera pas pour autant à rédiger à 100% les fiches de lecture. Je me laisserai mon slack, je me laisserai mon petit mou dans leur réalisation et leur production. Ah oui, alors un qui est bien puissant et qui d'ailleurs dont émane une définition de l'amour magnifique qui n'est pas de l'auteur mais qui est d'un certain euh, où l'ai-je mise Putain Bon, je ne sais plus. Bref, euh, l'expérience en nous montrant des corps semblables aux nôtres nous invite à leur attribuer des consciences analogues à la nôtre. C'est nous, nous qui portons en nous a priori l'idée de l'autre, et nous cherchons ensuite, dans une angoisse exaltée, à lui offrir notre amour. Ça, c'est le concept de Gaston Berger, et la définition de mémoire, c'est quelque chose comme euh, l'amour, c'est quand la certitude est antérieure à l'expérience. Ce que vous pensez de quelqu'un va euh, précéder l'expérience que vous allez vivre avec cette personne, et quand elle va même lui résister, c'est-à-dire que L'amour, c'est quand les faits ne démentent pas les opinions. Hein, pour faire allusion à cette fameuse image du, du pingouin sur sa banquise là. Les, les, les opi mes opinions ne sont pas démenties par les faits. Voilà, l'amour c'est quand on vous dit du mal de quelqu'un mais que vous ne le croyez pas même si vous l'avez euh, vu de vos yeux. Bref, sans suivre quelques citations euh, particulièrement saillantes et, et, et pertinentes de, de, de caractère et, et, et personnalité. Alors, euh, voilà, euh, les propriétaires renvoient à un propriétaire, la personnalité et la totalité concrète du moi. L'analyse n'exclut pas la sympathie, elle la soutient. Vous pourrez la ressortir quand quelqu'un, quand une femme, vous reprochera de vous intéresser à la, psycho, à la psychosociologie en vous disant que ça casse le naturel, ça casse la magie, ça casse l'affection, ça casse le désir, etc. Vous lui direz, l'analyse n'exclut pas le... Vous remplacez par le mot concerné. L'analyse n'exclut pas le sentiment, l'analyse n'exclut pas... Euh, que j'ai envie de te prendre sous le bureau, mais euh, par contre, elle le soutient. Elle soutient mon, mon désir. Le p -p -p la sensualité... Ah oui, alors celle-ci, elle est belle, de gide. La sensualité consiste à considérer comme une, comme une fin et non comme un moyen l'objet présent à la minute présente. Alors, bref, euh, un test de personnalité dont, pour résumer, un, j'aime bien le contexte, la démarche et l'idéologie ayant présidé à sa rédaction. Hein, ce n'est pas une mesure d'asservissement ou de servitude volontaire. Euh, deux, un, un, un test que vous, dont, au sujet duquel vous pouvez vous épargner finalement les 90 questions consistant à le faire en, entièrement parce que les, les, les concepts étant assez, assez faciles à saisir et à définir vous pouvez, un petit peu comme moi, vous en emparer et vous attribuer une note subjective et la faire comparer à un ami. Hein. Vous vous notez vous-même hein, à ces neuf catégories et puis vous montrez à un ami en disant « est-ce que tu penses honnêtement que ça, que ça correspond ?» Et enfin, um, pour finir, euh, c'est une approche que je, que, je, que je trouve dans les sciences humaines injustement discriminée et injustement sous-représentée. Car à l'époque de sa rédaction, c'est-à-dire oh pardon, 1954, première édition, donc on imagine que ça a été rédigé fin des années 40, début des années 50, il n'y avait pas la puissance de calcul en fait, informatique permettant de traiter ce type de données. De données. Imaginez aujourd'hui, avec le, tout le traitement des informations personnelles qui accourt dans notre dos, Imaginez si au lieu de traiter vos préférences publicitaires et marketing, eh bien, on traitait vos compatibilités et incompatibilités émotionnelles. Ça permettrait de, par exemple de, de refuser ou d'accepter avec plus d'entrain, de facilité, d'assurance, de certitude des postes. Hein, car évidemment, on imagine bien qu'il y a des antagonismes dans ces, dans ces stéréotypes. On imagine bien qu'un un, un, un manager phlegmatique, avec un subordonné passionné, par exemple, on sait très bien ce qui va se passer. Ça m'est d'ailleurs arrivé à mon premier job chez, chez Sofres. Euh, un couple, par exemple, entre un phlegmatique un, un et une amorphe, euh, ou entre un, un colérique et, et une passionnée, ben, on, y, on imagine évidemment que ce sont des antagonismes sans fin. Donc il y a une, une capacité de prédiction à cette méthodologie que je trouve sous-exploitée. À l'époque car on n'avait pas le recul pour la valider scientifiquement et historiquement. Et aujourd'hui, on l'a, et malheureusement, ce sont des données que je trouve peu exploitées. Donc, jouez le jeu, notez-vous à, à, à ce test, prenez, volez, capturez l'écran de l'article dont je vous mets le lien ci-dessous pour vous rappeler un petit peu des critères. Si cela vous échappe, ou si comme Constance, vous êtes passionné par le sujet, ben, cliquez sur le lien du test intégral, et répondez aux 90 questions, et mettez-nous en commentaire ci-dessous, car je, je lis les commentaires et je me souviendrai de vos, de vos, de vos prénoms, de vos, de vos noms, de, de vos pseudos, de vos photos, et eh bien je saurai désormais si je m'adresse à une colérique, à une <rire> hystérique, enfin ça, j'en en ai qu'une, j'espère, euh, à, à un coléreux, à un phlegmatique, etc. Cartographions nos caractères. Voilà, c'était ma note de lecture, j'ai mis un 8 ou un 8,5, je crois, à Gaston Berger, euh, pour... Cette magnifique, euh, ce magnifique opus. Et je viens de vous livrer l'exégèse de ces deux-là en vous épargnant la lecture de 800 plus 100 égale 900 pages. Je vous avais promis, pour conclure cette note de lecture, Ouf, quand on fait un tout petit peu, un peu moins de vidéos, on perd le souffle, on perd la résistance physique. Je vous avais promis une anecdote. et eh bien, je ne me suis pas fait des amis hier en voiture puisque je, nous, nous conduisions... Euh, nous nous rendions à la plage de Sabaudia cette très belle plage de sable fin qui se trouve entre, à 1h-1h15 heure, heure de, de, de Rome au sud, entre Rome et Naples en voiture. Et je, ma voiture étant à, à Paris, je ne l'ai pas avec moi en Italie, là je me suis fait conduire par un jeune couple d'Italiens très, très sympa, euh, la nana bossant dans le marketing et lui étant développeur... Euh, Développeur informatique, hein, la réalité est un cliché, la réalité est stéréotypée, la réalité est misogyne. Et je me rappelle que mon premier réflexe en, en, en montant a été de me départir de mes lunettes de soleil, de les poser au, au centre, là, sur le tableau de bord, dans le petit creux central. Et euh, il faut savoir qu'ils avaient une Peugeot 107, comme mon ex, et sur les Peugeot 107, le, le, le dépôt objet du, du, du, du tableau de bord est mal fait parce qu'il est un peu plat d'un plastique qui glisse un peu granuleux. Et donc, évidemment, il se peut qu'en cas d'accélération un peu violente, bon ce qui est difficile dans une 107, mais enfin, si ça monte un peu et qu'on accélère un peu vite, le, les objets peuvent tomber. Et donc, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, Andrea, ou, cette jeune fille me dit, euh, enfin, cette jeune fille, cette femme, cette fille, me dit, ne, tu ne devrais pas laisser tes lunettes là, parce que euh, si je freine, euh, elles vont tomber. Et alors, ce, en quoi, ce à quoi, évidemment, l'ingénieur... En, en, L'ingénieur que je suis n'a pas pu m'empêcher de répondre. Non, elles vont pas tomber si tu freines, elles vont tomber si tu accélères. Puisque si tu freines, elles vont être poussées vers l'avant. Et, et là, ce à quoi elle me répond sans réfléchir, non, non, ça m'est déjà arrivé, euh, j'ai freiné, elles sont tombées. Et, et, et, et sans réfléchir toujours, je lui réponds, mais peut-être sur une autre planète, mais en fait, il y a des lois de la physique et ce n'est pas possible. Si tu freines, un objet est propulsé vers l'avant, il ne peut pas être propulsé vers l'arrière. Et donc, elle ne m'a plus euh, adressé la parole, évidemment, de tout le trajet. Donc, 1h15 de, de silence. Voilà. Faut-il abdiquer, parfois, euh, pour satisfaire l'instinct de F, faut-il abdiquer euh, la physique voilà. Faut-il mentir Faut-il se mentir Faut-il dire tu as raison euh, Je ne sais pas. Mais je ne sais pas non plus comment on survit sans comprendre les lois de physique élémentaires. Autant de questionnements sur lesquels je vous laisse, et sur lesquels je m'apprête à vous répondre pendant les 1 heure ou 2 suivant la diffusion de la vidéo, et également à noter vos caractères et vos types voilà allez découvrir le mien je vais découvrir les vôtres et puis on va s'insulter gentiment en commentaire comme d'habitude quoi affreux affreux affreux la lumière parce que tu vois ça jure avec ça qui est déjà moche oui quoi